Bonjour chers élèves, vous êtes bienvenus sur votre chaîne GQ sur Youtube Alors aujourd'hui on va voir des activités vraiment très intéressantes Allons-y Je choisis pour vous mes chers élèves un sujet vraiment très intéressant il s'agit de l'alimentation ce que vous voyez ici c'est la pyramide des Elle est composée de plusieurs étages par exemple ici c'est des poissons céréales fruits et légumes du lait et ses dérivés de la viande des oeufs et aussi de poissons matière grasse et produits sucrés, qu'il faut les deux, et il faut limiter la consommation. Alors, là, alors ça, ce qu'on appelle la, la pyramide des aliments. Elle est composée de plusieurs étages, sont des étages. Alors, euh, à l'aide de la pyramide alimentaire ou la pyramide des aliments, dis ce que tu aimes manger au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner. Moi, je vous conseille de d'avoir un bon un bon petit déjeuner pour commencer la journée en toute activité. Parce que le petit déjeuner est un repas important. Il représente un tiers des besoins de la journée. Alors, pour vous convaincre, pour être en bonne et toute en, pour être en bonne forme, pour être en forme toute la toute la matinée surtout. Alors qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on doit faire On doit prendre un bon petit déjeuner Alors euh, euh, on prend par exemple une boisson, un, un, un produit laitier. Et, et un produit à base de céréales, par exemple du pain on peut également prendre un fruit ou un légume. c'est-à-dire un bon petit déjeuner au déjeuner, il euh, faut manger par exemple de la viande, du poisson tout ce qui est constructif mais mais il faut limiter la consommation de tout cela, non. Il ne faut, faut pas consommer trop de, de du sucre, produits sucrés, pompes, chocolat, non. Euh, des matières grasses, non. Alors là, c'est ce qu'on appelle une, une, l'alimentation équilibrée. J'ai une alimentation équilibrée. Alors, pour être en bonne santé, Parce que on pose la question, pourquoi faut-il faire attention à ce qu'on mange? Pour être en bonne santé, écoutez, mes chers élèves. Pour être en bonne santé, il faut prendre soin de son corps. Le corps. Cela passe par quoi? Cela passe par une bonne alimentation. Alors, voici ce qu'on qu doit faire. Moi, je dois manger de façon équilibrée, beaucoup d'eau, des céréales et des produits laitiers à chaque repas. Par exemple, au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, il faut s'intéresser à cela. Au moins 5 fruits, et légumes par jour, des pro euh, avoir des protéines, par exemple, au déjeuner, comme l'exemple de la viande, des œufs et des poissons. Mais il faut, hein, il faut limiter la consommation, s'il vous plaît, du sucre et produits sucrés, matières grasses, tout ce qui est rapport avec l'huile, du peur, du bonbon, du chocolat, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo était vraiment intéressante par la plupart, la plupart des élèves. Regardons ici, écoute les phrases suivantes. Il dit pour chacune si tu fais la même chose. Saïd prend toujours un bon petit déjeuner, les céréales, les fruits. Moi, je suis d'accord avec Saïd. La TF1 mange trop de bonbons et du sucre. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la Tefra. Il faut limiter la consommation de tout ce qui est sucre et produits sucrés. Nora n'aime pas les sodas. Moi aussi, je n'aime pas les sodas. Alors, euh, je suis à côté d'eux. Je suis avec Nora. Abdou euh, Grignot, toujours entre les repas. Non, ça veut dire au lieu de grignoter euh, toujours euh, entre les repas, il faut euh, pratiquer euh, euh, des activités physiques. Ahmed mange beaucoup de viande et presque aucun... Non, non, non, Ahmed, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu manges beaucoup de viande et c'est mauvais pour la santé et aucun légume. Non, non, non. Il faut consommer aussi des légumes et des fruits. Je te conseille, Ahmed, de manger de viande, oui, mais il faut manger aussi des légumes et des fruits. Fatima goûte tous les aliments que lui propose sa mère. Elle goûte tous les aliments. Pourquoi donc se fatiguer pour goûter tous les aliments il y a quelques élèves, euh, il y a quelques enfants qui font la même chose là, c'est une sorte d'habitude. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Bon, il faut s'intéresser à cette pyramide alimentaire ou ce qu'on appelle la pyramide des aliments. Il faut tout simplement s'intéresser à ces, à ces quatre étages, à ces cinq étages. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq étages. Surtout ici, euh... ah bon, pour le dîner, je vous conseille de prendre la soupe, soit la soupe de poisson, soit la soupe de légumes, n'importe, d'accord, il faut qu'il qu soit un repas léger. Merci beaucoup pour votre attention mes chers élèves, rendez-vous donc pour des prochaines vidéos sur votre chaîne communique.